Pendant qu'à la frontière, des innocents meurent, vous déclenchez un mécanisme d'urgence, mais pas pour organiser la solidarité, non. Un mécanisme d'urgence pour légaliser, quoi que vous en disiez, la violation des droits humains et du droit d'asile, c'est une honte. Détention arbitraire et prolongée, procédure accélérée, retour, ces mots n'ont aucun sens. À quoi sert de condamner l'instrumentalisation de ces chercheurs de refuge par Loukachenko quand vous la pratiquez de manière éhontée oui, il y a urgence, une urgence humanitaire. 4 000 enfants, femmes et hommes, agonisent et se tairent dans la forêt le froid à cause de votre manque d'humanité qui entache toute l'Europe. 4 000, une goutte d'eau dans l'océan des 450 millions d'Européens et en aucun cas une menace. Il y a urgence à sortir par le haut de cette situation en accueillant ces êtres humains. Ce n'est pas céder au chantage de Loukachenko que de faire cela, au contraire. C'est se prémunir contre des futurs chantages de ce type en démontrant que l'arrivée de quelques milliers de migrants ne peut déstabiliser un continent. Construire un mur par contre revient bien à céder. C'est l'aveu de faiblesse que le Biélarus espérait obtenir. L'urgence est enfin de rester sans trembler sur nos valeurs européennes, sur l'immuabilité des droits humains et des conventions internationales.